et salut tout le monde c'est Chirelle. on se retrouve donc pour l'épisode numéro 9 de Medieval Dynasty. donc je vous avais abandonné à la mine là bas je vous disais que j'allais faire un stockage etc etc c'est exactement ce que je fais, donc on va y retourner, parce que figurez-vous que pour la belle Kunin normalement, tout de suite, après ça, en allant la voir, elle devrait accepter de nous épouser. Oui, oui, vous ne rêvez pas, je suis quand même arrivée à mes fins après deux années. Mais en général, c'est ce qu'il faut. Donc, euh, je vous reprends, vous allez me dire, ah, c'est quoi ce truc Bon, comme dans l'autre épisode, bah, tout simplement, je vous reprends là, pourquoi Parce qu'il y a un pop-up. Qui va. Voilà, oui, qui peut être en positif ou en négatif. Donc, une foule d'inspiration. Vous vous sentez inspiré, vous voulez encourager vos habitants à travailler plus dur. Vous pourriez prononcer un discours qui devrait les mettre dans le bon état d'esprit, même si un pauvre peut les décourager. Alors, soit on, pro, on, a la possibilité, on a trois possibilités de prononcer un discours et tous les villageois travailleront 15% plus efficacement, ou. Ce n'est pas une bonne idée. Ou en rouge, faire un discours inspirant. Et tous les villageois travaillent 30% plus efficacement. Hmm. Alors, ben moi je mettrai... Euh... Par contre, je perds... Ah oui, attention, restriction en diplomatie. Donc, écoutez, on va mettre ça. Hein. Voilà, hop. Votre peuple a aimé votre discours. Il devrait être un peu plus productif maintenant. Et fait pour cette saison, tous les villageois vont travailler 15% plus efficacement. Alors, euh, le fait que, euh, tout simplement, euh, je vous avais laissé, je crois que c'était euh, printemps, été, été, je ne sais plus. Et, euh, bah, évidemment, hein, je suis resté là-bas le temps de construire le... De construire le, le ah, je vais y arriver de construire le, le stockage voilà à côté de la mine donc là on a toujours nos, tout ce qu'il faut ici et euh, ce que je voulais vous montrer c'est euh, déjà je vais récupérer mon petit lapin ici donc on va aller parler à Alvin et puis après on va aller vite chercher kunigunda pour la mettre euh, à bosser hein, parce que là deux ans c'est bon ça va Alors, là, les champignons on ne va pas les rater alors, je vais d'abord vous montrer euh, au niveau du storage. Alors, c'est le storage numéro 1. Donc, vous voyez que d'une capacité de 500, je suis passé à une capacité ici, là, de 1000. Pourquoi Parce que tout simplement, près de la mine, comme je vous ai dit, j'ai posé un autre stockage niveau 1 que je ne toucherai pas. Alors, il va se délabrer hein, de temps en temps pour aller le, la ranger. Mais euh, ça m'a doublé donc la capacité de stockage. C'est-à-dire que j'avais j'étais sur 500, maintenant je suis sur 1000. Euh, donc ça, c'était la première des choses que je voulais vous montrer. La deuxième des choses, c'est sur la map. Donc on, de toute façon, on va y aller. Au niveau de la carte, euh, comme vous voyez ici, bon, il y a mon village. Et ici... Il euh, y a euh, notre cher Kunikunda Abranika, à Branika aller chercher. Et là, vous voyez les petits tonneaux qui sont là. La mine est ici. Ce petit trou noir qu'on voit là. Et là, ici, j'ai mis, mis donc un stockage niveau 1 que j'ai construit sur place. Donc, je m'étais pris assez à manger, etc. J'ai bu dans le ruisseau. J'ai coupé de l'arbre. J'avais amené de la paille, etc. etc. Donc, j'ai tout fait sur place. Et donc, j'ai un stockage qui est près de la mine. Ce qui m'a permis quoi Ce qui m'a permis tout simplement de complètement user ma... Je suis allée au bout, mais au bout de ma pioche. Et voyez, de, de la mine, dans le stockage à côté, j'ai mis le fer et tout ce que je ramassais. Le fer, la pierre, le sel. Voilà, c'est ce qu'on mine avec la pioche dans, dans les grottes. Et ce que vos mineurs, après, iront miner, ce sera du fer, de la pierre et du sel. Voilà, Le sel, donc ça sert aux chasseurs pour saler la viande ou aux pêcheurs pour saler le poisson selon ce que vous faites. Donc là, on va prendre ça. On va déjà aller le taper, tanner, comme vous voulez. Je ne suis pas agricultrice. On va planter les choux. Par contre, il faudra toujours qu'on aille chercher ces graines hein, parce que sinon, on va oublier. Donc voilà, hop, on va le faire vite fait. Voilà, on en a 13. Donc, on gagne, comme la dernière fois, des graines de lin, des tiges de lin, les tiges de lin, voilà, il y la couture. Et on va vite, vite, vite, vite, vite aller chercher notre chère Dulcinée Cunigunda, qui sera dorénavant notre épouse. Voilà. Et par contre, il faudra vraiment qu'on aille chercher les graines qui nous manquaient, euh, pour pas qu'on ait le problème à l'autre saison, de l'avoine ou de seigle, je ne sais plus ce que c'était. Euh, ça doit être de l'avoine, parce que là, j'en ai encore du seigle. Donc, OK. Donc ici, hop, graines de lin si j'ai encore de la place normalement, oui ensuite, euh, je n'ai plus rien à mettre au niveau du stockage ici, de la ferme, par contre j'en ai à poser euh, Ouais, j'ai des petits bâtons moi, je peux les mettre dans la forge alors, euh, on va lui mettre les bâtons, est-ce qu'il y a de la place c'est surtout ça ouais Elle a bossé, donc il y a de la place. Les tiges de lin, ça va à la couture. Non, la couture, elle est à gauche. Parce que j'ai fait à l'inverse de ce que j'avais fait dans mon village. Donc, je ne mélange pas de touille. Alors, elle a hop, des tiges de lin. Et parce que quand elle va arriver, elle va bosser. Hein ah, c'est fou là. D'accord, bon. Bon, on va le mettre. Et là, la fourrure la, la, la aussi niveau fourrure elle ne peut pas en prendre une de plus non c'est full mais je vais le mettre dans mon coffre ça parce que sinon on va avoir les qui vont être pleins. alors ici donc on va mettre euh, la fourrure voilà on va mettre les tiges de lin ici ce sera à côté euh, les rondins c'est pas la peine que je les porte sur moi euh, la viande, j'ai une viande crue. Hop, je vais aller la mettre. Là, je vais regarder en même temps au niveau de la nourriture où ça en est. Hors caméra, j'avais donc fait des, j'ai débloqué au niveau de la, de la, je vais y arriver aussi, de la taverne. J'ai débloqué les recettes par rapport aux légumes que j'avais. Pas la peine de, de, de prendre toutes les. Euh, toutes les recettes d'un seul coup, à moins que vous ayez les sous. Donc, euh, en gros, si on regarde au niveau euh, gestion, tout le monde est heureux, tout va bien, tout se passe bien. Ils ont assez de bois, 541 de bois, ils ont 2747 de nourriture. On a cinq populations, on est à 12 bâtiments sur 16. On va pouvoir faire l'abri d'excavation. Donc là, tout le monde est bien, tout le monde y est heureux. C'est le bonheur au village. Donc, on a un point à mettre dans l'extraction. On va le mettre, on va le mettre, on va le mettre. Alors, j'ai mis un niveau 3. Ce serait bien de mettre un niveau 4. Et niveau 4, on nous propose quoi Trans du bûcheron. Coupe d'arbre plus rapide de 10% pendant les 10 prochaines secondes. Se cumule jusqu'à 1. Ouais, bof. Et 10% d'extraction, pareil. Ouais, pas génial, génial. Mettre des fouilles. Réduction de 10% la consommation d'endurance lors de l'exploitation. Non. Mule. Non, chercheur de fer, voilà. Celle-là, je vais le prendre parce que quand on est dans les grottes, ça nous permet de voir les rochers qu'il y a euh, qui comportent du fer. Ou quand vous ne le trouvez pas par terre, c'est beaucoup plus facile avec la vue bionique. Alors, au niveau de la forge, il y a du changement. On va aller chercher notre Kunigunda. Puisqu'on a le fer maintenant, donc on va pouvoir débloquer et là ça va commencer à être intéressant. Pourquoi Parce qu'avec le fer, eh bien qu'est-ce qui va se passer On va un petit peu revivre, oui oui oui, croyez-moi on va revivre. Alors peut-être pas tout le fer parce que sinon je suis trop lourde. On va lui en mettre quelques-uns, à la moitié, à peu près. Je suis encore trop lourde, d'accord. Ben, on va enlever, j'ai bien quelques quand même de trop. Ok, on va aller lui mettre ça et on va lui demander de faire des flèches en fer maintenant. Comme ça, on va pouvoir les revendre et gagner pas mal de sous. Voilà. Alors, ici, Alors, est-ce qu'elle va vouloir les prendre Normalement, il n'y a pas de problème, mais bon, c'est sait jamais. C'est bon, elle les prend. Donc, on va aller dans la forge au niveau de la gestion. Gestion, on va dans les bâtiments. Et dans les bâtiments, on va aller au niveau de la forge. On appuie sur F. Là, on sait qu'Ingarda, il, à... il travaille. Et on va lui demander de faire... Alors, euh... Alors on va enlever déjà tout ce qu'elle est en train de faire. Parce que le bois, non. Les grandes de torches, par contre, je préfère les laisser. On va mettre 5%. L'âge de pierre, c'est plus la peine. On va faire des haches de fer, couteau, il n'y en a pas plus besoin. Et les houes en pierre, voilà. Donc là, il faut qu'on déverrouille maintenant ce dont on a besoin, c'est-à-dire les objets en fer. Pour ça, il faut qu'on aille dans Technologie. On va au niveau de la forge. Ici. Et on va débloquer. Alors, ça va coûter un petit peu de sous. Il va falloir qu'on bosse l'hiver. Alors, on va débloquer 250. Ceci. On achète le plan. De la hache en fer. On va acheter le plan des flèches. On va acheter le plan de la pioche et on va acheter le plan du marteau. Voilà. Le reste, c'est de la déco. Voilà. C'est de la déco que vous pouvez revendre, certes, mais qui prennent beaucoup pour pas grand-chose. Ici, vous avez la faucille en fer que vous pourrez débloquer après. Moi, je vous conseille d'abord de débloquer ces quatre-là. Après, vous voyez. Et ici, c'est quand les chevaux ont été instaurés. C'est dans la forge que vous faites les fers à chevaux. Et les fers à chevaux, ils servent à quoi c'est comme vous, en fait. Ils, vous, ils protègent les chevaux euh, de, des différentes saisons. Euh, pour pas qu'ils aient froid dans la neige quand, euh, quand ils vont marcher. Pour ne pas qu'ils aient trop chaud l'été, etc., etc. Voilà pourquoi vous avez les fers à chevaux dans la forge et à quoi ils servent. Mais pour l'instant, vous voyez, ça n'a pas été traduit. Donc, c'est dans la forge qu'on fait les fers à chevaux. Ok. Donc là, on a débloqué ce qu'on voulait. On va pouvoir maintenant lui demander de faire euh, bah, les objets en fer et ça va être le début de la richesse j'espère alors normalement quand on a le fer c'est déjà autre chose hein. je vous garantis qu'on commence à voir la lumière au bout du tunnel donc ici on revient dans la forge et là donc elle est en train de, de, de finir ce qu'elle avait à faire hein. Donc on... voilà alors par contre on va lui demander de faire des flèches en fer des piles de flèches en pierre non c'est du fer moi que je veux alors Hop, alors, pile de de 50 flèches en pierre. Euh, euh, euh, euh, C'est plus ouf. Voilà, comme je l'avais déverrouillé, ça s'est mis là. Donc ça, on va lui demander en demander d'en faire. Alors, qu'est-ce qu'il lui faut Il faut des plumes, des bâtons. Elle pas les plumes, peut-être Je ne sais pas. On va voir. Bon, on va mettre 15. La hache. Elle a du rondin. Le maillet. <rire> Toujours à voix qui casse, hein, excusez-moi. Euh, et la pioche. Donc, on est à 50%. Donc on va faire un petit peu plus de pioche. Un petit peu plus de ça. Un petit peu plus de hache. Les piles, il en faudrait plus. Il lui manque quoi On va regarder. Donc, c'est des bâtons, des, du fer et de la plume. Donc, ça par contre, et euh, c'est tout ce que j'ai débloqué. Ouais. Donc, on va lui laisser peut-être. <coughs> Excusez-moi. On va lui laisser peut-être faire quelques marteaux, voilà, à 5%. Donc, euh, j'ai dit bah, euh, j'ai dit que pour les piles de flèches, c'était bâton, plumes et fer. Alors, qu'est-ce qui lui manque euh, Si je regarde, elle a des bâtons, elle a des plumes et elle a le fer. Donc, euh, pourquoi, euh, pourquoi Pourquoi Pourquoi On regarde, on re-regarde. Alors, hop, les bâtiments, on va dans la forge... F ici qu'est ce qu'elle me dit pas de ressources pour des piles de flèches ça demande des bâtons elle en a du fer elle en a des plumes elle en a peut-être parce qu'elle est déjà en train de faire des trucs avec les, les, les trucs en bois là puisque si on regarde ici elle est déjà à travailler sur pas mal de trucs donc euh, on verra bien mais normalement elle a tout là plumes alors 46, rondins, peut-être pas assez de rondins. Bâton, fer, elle en a, Ou peut-être pas assez de fer. Alors attendez, on va aller lui rajouter quelques rondins et quelques fer. C'est peut-être ça qui la gêne. On va en prendre... Euh, on va mettre... Euh, un 17 kilos. Des rondins, on en a. F, on va lui en prendre... Euh, 37, euh, non, je vais être super, super chargée. Voilà, hop, comme ça. Elle, elle s'occupe bien des champs, pas de soucis de ce côté-là. Ça fonctionne très, très bien. Alors, on va les rajouter. Un petit peu plus de fer. Et un petit peu plus de rondin. Après, si elle veut pas, ça, là, je ne sais plus. Alors, elle devrait bosser. Eh ben, écoutez, vous êtes prêts On part chercher Kunigunda. Allez, on est parti. On y go. On parlera à Robin après. Je suis trop pressée d'aller chercher Kunigunda depuis le temps qu'on l'attend. Hein vous vous rendez compte Comme ça, elle va pouvoir bosser à l'artisanat. Combien il me reste d'argent Que je puisse débloquer pour l'artisanat euh, 584. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Eh ben, on va draguer dra du bâton, du bâton, du bâton. Donc déjà, il va falloir qu'elle fasse les chapeaux en paille. On va débloquer les chapeaux en paille. On va débloquer, euh, je pense aussi, euh, si on a assez de sous. faut voir. faut voir. On regardera ça une fois qu'on aura récupéré notre belle demoiselle. Alors, euh, je vais faire gaffe parce que je n'ai absolument rien pris avec moi pour me défendre. Je crois pas. Donc, ah si, euh, Mais bon, je ne suis pas là pour chasser. Ils ont assez. Hop. Donc, on va enfin épouser notre belle Kunigunda. C'est pas beau, ça Faut que vous comptiez dans le jeu, franchement, pour vous marier. Alors là, on va faire le stock, évidemment. On a besoin de sous, là. Non seulement on va avoir besoin de sous pour payer des taxes. Donc, L'hiver va être beaucoup beaucoup beaucoup euh, ben, ramasser euh, des, des, des bouts de bois, euh, les revendre, faire des quêtes euh, etc etc mais parce que le mine pertuit il ben, n'y en a pas hein, l'hiver vous le savez donc euh, là il faut en ramasser un maximum pour non seulement payer des taxes à l'automne mais aussi euh, ben, pouvoir acheter les recettes pour débloquer euh, ce qu'on a besoin là pour la couture parce que sinon, elle ne va, elle va rien pouvoir faire, la couture, ça n'avancera pas, euh, pas les affaires. Euh, sachant que, euh, au niveau de la, donc de la taverne, je vous disais, j'ai débloqué les plats à base de choux et de carottes, puisque c'est les légumes qu'on a mis dans le champ. Pour l'instant, on n'agrandira pas le champ, plus que ça. On laisse euh, le lin, le seigle, enfin ce qu'on avait mis au début. Et euh, on va euh, tout simplement, ben voilà passer l'hiver comme ça on va faire l'abri d'excavation quand même parce que voilà il faudra donc faire une autre maison et euh, recruter euh, quelqu'un qui est dans l'excavation et une demoiselle qu'on pourrait pas mettre au champ je sais pas encore ce on va, comment on va tourner ça mais il va nous falloir euh, il va nous falloir un couple hein, de toute façon donc euh, tout dépend si on débloque autre chose entre deux on fera quelques quêtes aussi. Et puis. Euh, et puis. On verra où tout ça nous mène. C'est très compliqué de faire sur du long terme. Parce qu'à chaque épisode, il peut se passer quelque chose avec ses pop up On peut perdre, par exemple, on a énormément de nourriture. Puis d'un seul coup, ben, on a le pop-up qui nous dit Ah ben voilà, vous avez perdu la moitié de votre. Votre récolte ou la moitié de, de, de, de votre stockage de nourriture, etc. etc. Donc, tout peut arriver et tout peut changer d'un épisode à l'autre. Donc, ici, on est arrivé donc à la grotte. Comme vous le voyez, euh, j'ai ruiné tous les arbres qui étaient tout à fait autour. là Voilà, tout ça. Et là, donc ben, je, suis, je, mine je suis allé miner directement dedans. Alors, euh, ça repop depuis, hein, les cailloux là mais voilà, euh, tous les cailloux, je suis allée jusqu'au fond de la mine vous inquiétez pas, l'ours n'est pas dans la mine et euh, petit à petit quand j'étais trop lourd, je revenais je posais dans le stockage ici et comme vous voyez, si euh, elle me fait par exemple là vous voyez, elle a fait euh, une hache de plus je peux la prendre, je peux la vendre j'ai un maillet en bois j'ai une pelle, les pelles je vais les garder les bâtons, voilà enfin, quand... Quand je vais trouver là-dedans des objets à vendre, vous voyez, je ne suis pas très loin pour aller vendre non plus ici. quoi. Donc, euh, c'est commun. Donc, pensez-y. Et ça va vraiment vous soulager et vous sauver la vie. Parce que même quand vous aurez mis, <coughs> débloqué la mine, qui elle, par contre, je dis bien la mine, je ne parle pas de l'abri d'excavation. L'abri d'excavation se met dans le village. Une fois que vous aurez débloqué la mine qui est ici, non, technologie euh, ici la mine, il bon, faut avoir 5000 points, on en est à 800 donc elle est loin notre mine, il faudra qu'on vienne nous miner euh, Donc, euh, pour avoir du fer. Donc la mine, là, quand vous l'aurez débloquée, ben, tout simplement il faudra la poser juste à l'entrée ici. Vous aurez un coffre, une fois que ça sera fait, vous aurez un coffre ici. Vos mineurs que vous aurez mis à la mine vont partir de votre village et venir jusqu'ici. Ils vont miner toute la journée, alors n'essayez pas de venir dans la mine pour voir s'ils y sont, etc. Ça sert à rien parce qu'on va les voir partir, mais après, c'est plus une animation qu'autre chose. Et après, donc, ils vont mettre dans le coffre qui est là. Une fois que leur coffre sera plein, ils vous mettront automatiquement le fer, les pierres et le sel dans l'entrepôt qui est là. Alors De temps en temps, il faudra venir hein, parce que l'hiver, il y a des tempêtes et ça peut abîmer euh, le bâtiment. Et quand on le voit d'ailleurs euh, au niveau gestion, on vous dit tel bâtiment est abîmé, tel bâtiment est abîmé. Bon, Celui-là, il urge moins, mais euh, voilà, votre village, il faut l'entretenir. Il ne faut pas les laisser abîmer, sinon vos villageois ne vont pas être contents. Alors, Kunigunda, va-t-elle nous dire oui Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Puis-je vous dire quelque chose, belle dame je suis ressemblée à la chasse et j'en ai apprécié un. Comment allez-vous ces derniers temps Hop. Je vais bien, merci, Chianti, de votre part. Et là, on est à 100%. Ben, vous savez quoi On se lance. Allez, je ne, veux, je ne veux pas perdre plus de temps sans vous. Épousez-moi. Oui, oui, oui, je vais t'épouser. Alléluia, ça y est, deux ans sont passés. Et on a enfin notre Kunigunda. Vous avez fait de moi l'homme le plus heureux du monde. Et voilà. Donc là, ça vous parle de l'héritage. L'héritier assure la survie de votre dynastie. Donc, va falloir que vous ayez un enfant avec votre dulciné. Et normalement, jusque là, en tout cas, je n'ai jamais eu de fils. C'est toujours des garçons que vous aurez. Enfin, vous aurez un garçon. Voilà. Pour cela, vous devez d'abord trouver une femme et lui dire que vous êtes prêt à avoir un enfant. Trois saisons plus tard. L'héritier va naître, il sera pris en charge par sa mère pendant les deux premières années, ce qui signifie qu'elle ne peut pas exercer d'autres activités. L'héritier pourra être contrôlé lorsqu'il sera plus jeune, tout chevé du clavier, mais ses actions seront limitées. Alors, ce n'est pas qu'on va pouvoir exploiter notre gamin et le faire travailler. Euh, la première des choses, c'est comme ça vous le dit, vous voyez, comme je vous l'avais dit aussi, les deux premières années, euh, quand elle sera enceinte, qu'elle euh, qu aura pas quand elle sera enceinte, quand elle aura accouché, qu'elle aura le bébé dans les bras, elle ne travaillera pas, elle restera dans la maison, Donc c'est-à-dire qu'elle ne sera pas dans l'artisanat, donc il faudra qu'il y aura quelqu'un qui la remplace, ou moi qui m'y mette, euh, sinon pendant deux ans elle ne travaillera pas. Par contre quand vous voyez la photo, là, le petit bambin, le petit schtroumpf, à cet âge-là par contre, quand il sera à cette taille-là, euh, ben là par contre elle peut retravailler. Voilà. Donc après vous pouvez avoir des petits Schtroumpfs comme ça dans tout le village, euh, par rapport au PNJ. Et puis, je sais pas, la voisine, elle va peut-être, elle va grandir en même temps que le, que le vôtre. Et puis, peut-être que ça sera la future femme de votre fils. Enfin, voilà, il y a tout un petit délire comme ça. Et c'est assez marrant après de les voir trotter dans le village. C'est assez euh, sympathique. Donc, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça euh, Donc, à un moment, donc là, elle a accepté de nous marier. Il n'y a pas de cérémonie. Ce n'est pas comme dans les autres jeux de, de Topliz, euh, dans, dans, dans Lumberjack comme dans Farmer Dynasty il ben, euh, y avait une petite cérémonie mignonnette de mariage. Bon, là, ils ne l'ont pas fait. c'est pas vraiment gênant. Euh, donc là, ça y est, on est mariés. C'est notre épouse. Donc, il n'y a pas de problème. Elle va avoir deux rôles. Elle va pouvoir vous soigner. C'est-à-dire, quand vous allez à la chasse, etc. Vous n'avez pas, je ne sais pas, sur vous, euh, de plantain, etc. Et puis, vous arrivez, vous n'avez pas toute votre santé. Vous lui parlez, vous lui demandez de... Tout simplement, dans le dialogue, vous aurez la possibilité de lui dire... Est-ce que vous pouvez soigner mes blessures Parce qu'à l'époque, il se vous voyez il ne faut pas l'oublier. Donc, vous cliquez là-dessus et votre vie sera remis à 100%. Par contre, il y aura aussi la possibilité, en lui parlant, de euh, revoir vos talents, c'est-à-dire les arbres où vous avez mis vos points, et vous allez, vous allez lui demander quel arbre vous voulez. Si c'est l'extraction, la chasse, etc., lequel vous voulez, ou voir les les remettre tous à zéro pour remettre tous vos points comme vous avez envie de les remettre. Et l'autre chose aussi, au bout d'un moment qui va se passer, c'est qu'à force de lui parler, parce ben pas parce qu'elle vous a épousé, que c'est gagné. Le problème, il est qu'elle peut partir. Si elle n'est pas heureuse, euh, que la nourriture ne lui plaît pas, qu'elle manque, qu manque de quoi que ce soit, que vous ne lui prêtez pas assez d'attention, euh, que oui, oui, oui, oui, oui, oui, vous pouvez vous dire, oh non, ce pas vrai, elles sont aussi pénibles que dans la réalité. Ben oui. Hélas, donc si vous ne lui portez pas assez d'attention, malgré qu'elle soit votre épouse, qu'elle euh, n'a pas assez à manger dans le village, qu'elle qu manque de bois de chauffage, que la nourriture n'est pas assez variée, que la maison est en bois alors qu'elle veut quelque chose de plus cosy, et bien, automatiquement, elle peut repartir dans son village. Donc, hein, bon, si elle repart toute seule encore, c'est pas trop gênant, vous me direz, entre guillemets. Par contre, là où ça devient plus compliqué, c'est qu'elle peut aussi partir avec votre fils si elle est peureuse. Hein. Donc, c'est toute votre vie jusqu'à votre mort et après votre fils prend la relève, qu'il va falloir prendre votre dulciné avec des pincettes, et bien vous occupez d'elle, et quand vous allez avoir un moment où vous, bah, tous les jours vous allez lui parler, vous allez lui dire comment tu vas aujourd'hui, comment allez-vous aujourd'hui, pardon, Tatati, elle aura aussi des quêtes à vous donner, donc n'oubliez pas de faire ses quêtes, alors c'est souvent des histoires de femmes, et de couture et de bagarres, c'est moi la meilleure, va lui dire blablabla, bla, bla. vous allez rentrer dans les, dans les, euh, comment on comme dit chez moi, les chamailleries, euh, de, de bonnes femmes, quoi, en fait. Donc, euh, des, des luttes de couturières, voilà. Donc, va lui dire que c'est moi la plus forte et que ce que je fais, c'est plus joli que ce qu'elle, ait fait. Et vous allez devoir aller vous balader, comme ça. Hein. Donc, euh, c'est des quêtes où elle se tire... Elle se crêpe le chignon, quoi, entre filles. Donc, n'oubliez pas de faire leur, les quêtes de votre épouse. Elles sont importantes, parce qu'au moins, vous lui portez de l'attention en faisant ses quêtes. Et euh, l'autre chose que je voulais dire, je ne sais plus, bah, c'est qu'au bout d'un moment... Vous allez avoir l'opportunité dans, dans le dialogue de lui dire, bon, je pense qu'on est prêt à avoir un enfant. Et là, ne vous attendez pas à des cœurs partout et euh, voir le lit sauter dans tous les sens. Pas du tout. La nuit va se passer normalement. Et puis un matin, quand vous allez euh, apparaître dans votre maison, si c'est un changement de saison ou que vous allez arriver, ben, un, un beau matin, vous verrez votre femme avec un bébé dans les bras et ce sera votre futur héritier. Donc, votre dynastie aura commencé à vous de la préserver. Donc là, elle va rejoindre le village. Voilà. Vas-y, ma chérie. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais la mettre donc, au niveau gestion. Alors, Kunigunda, normalement, elle va habiter avec moi. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, on va... Hop, Vous voyez, elle est automatiquement avec moi dans une petite maison ordinaire. On est 2 sur 3. Et on va lui attribuer un lieu de travail qui n'est autre que la couture voilà et on appuie sur F attribuer un travailleur F tailleur F et voilà elle a un travail maintenant on va regarder au niveau de la technologie Il va pas falloir aller trop vite sinon on va être ruiné donc on est dans la couture numéro niveau 1 alors qu'ici on a la couture niveau 2 1000 points on les a alors vous pourriez me dire, oui, bah, elle ne te prend pas la tête, pète la couture numéro 1. Oui, mais ça ne se passe pas comme ça. Donc là, ce que je ferai, c'est que je construirai la couture niveau 2 et je casserai la couture niveau 1 après. Sinon, elle va se retrouver sans travail. Son moral va baisser, baisser, baisser. On le voit ici quand le moral baisse. Et passer le niveau de 13%, vous avez une chance sur deux que votre PNJ, que ce soit votre épouse ou vos autres PNJ repartent dans leur village. Donc faites attention à ça. Surveillez bien que le moral, soit il soit comme ça, c'est-à-dire stable, vous avez le trait qui est droit, soit elle est en train de monter parce qu'elle est contente, et puis euh, le temps qu'elle aille au village, qu'elle prenne ses fonctions, etc. etc. Et s'il est en baisse, vous aurez des flèches vers le bas. Et là, attention, préoccupez-vous, il y a quelque chose qui ne va pas, vous risquez de perdre vos PNJ, voire votre épouse, si t'elle qui n'est pas contente. Donc au niveau de technologie, on va regarder euh, au niveau de la couture, donc. Qu'est-ce qu'on peut débloquer et combien on a dessous Parce que ça coûte cher cette affaire-là. Alors, euh, on a du lin, normalement au niveau du champ. On va vérifier ça par sécurité. Au niveau du champ, euh, ici, F. Alors, qu'est-ce qu'on a planté On a planté du blé, de l'avoine Ouais, et le lin, le lin, le lin, on en a. Donc, on a du lin. On a de la paille, c'est bon. On a un, un de chaque à peu près. Donc il nous manque des betteraves et il nous manque, n'est ça c'est pas très très grave. Voilà. Par contre, il faut vraiment qu'on trouve le, le, ce qui nous manque pour pour la saison qui va suivre. Donc au niveau du champ, on est bon, c'est bien ça. Donc on peut débloquer au niveau de la technologie. Donc sachez aussi au niveau des champs que par exemple euh, ici au niveau de gestion, quand vous allez dans votre champ ici, vous appuyez sur F vous pouvez très bien changer, c'est-à-dire que là, vous dites, ah ouais, bon ben, des choux, j'en ai assez, j'en veux plus, euh, je veux que du lin. Ben, vous cliquez à ce moment-là sur le lin et vous remplacez le chou par le lin, tout simplement. C'est-à-dire que vous cliquez là et puis, pof, vous recliquez ici et votre chou, il va disparaître et, et dorénavant, il plantera du lin. C'est-à-dire qu'avec un seul champ, à la limite, si, euh, si vous souhaitez, vous pouvez tout mettre. Mais euh, moi, personnellement, comme je vous ai dit dès le début, je préfère avoir un champ de chacun. Voilà, et je peux vous dire que ça rapporte énormément de faire comme ça, en ayant un, cha un champ de chacun. Mais là, pour commencer, voilà, après, bon, euh, le problème, c'est qu'il y aura les taxes. Donc, pareil, attention, l'hiver, réfléchissez bien, construisez plutôt une fois que vous avez fini de payer vos taxes, c'est-à-dire au printemps, comme ça, ça vous laisse une année pour pouvoir mettre des sous de côté. Donc, si on doit construire, par exemple, d'autres champs, on le fera après l'hiver, là, qui va passer. Euh, donc, on a bien notre lin, donc on est OK. Alors, au niveau de la technologie et de la couture, alors que je vais là où il faut, donc dans la couture, on a le fil de lin, donc on peut le débloquer. Donc, on va le prendre 50. Ensuite, ici, on a des sacs en cuir, pour faire des sacs en cuir, donc il faut le tissu en lin. Par contre, voyez, on a les chapeaux de paille ici, on va le prendre. Tout de suite. On va prendre le chapeau plat en paille. Voilà, on a assez de paille comme ça. La coiffe, elle demande du tissu en lin. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Alors, on a aussi des petits sacs en cuir qui peuvent nous, nous agrandir l'inventaire. C'est un petit peu cher. Et honnêtement, je préfère taper dans le plus grand directement. Donc, on va y aller doucement au niveau des sous. Et ici, ici, vous avez pour tout ce qui est pour le cheval. Donc euh, une, une sacoche pour mettre sur votre cheval et une petite sacoche pour mettre sur le cheval. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça dit. C'est... Euh, tac, tac, tac, statistique de l'objet. Euh, donc rajoute plus 15 de kilos euh, sur votre cheval pour pouvoir transporter. Et celui-là, plus 2 kilos. Donc à la limite, hein, c'est pareil, il vaut mieux taper dans le plus gros. Dans la couture 2... Pareil, on a les différents sacs, mais il n'y a pas celui encore que je veux et je ne suis pas pressée pour ça. Donc on va attendre un petit peu. Elle a déjà à faire. Euh, donc euh, je regarde quand même au niveau de l'inventaire. Il me reste combien de sous avec ça 384. On va en rester là. Elle, hein, on aime bien nos petites euh, kunigunda, mais bon. Ok. Et ben, ce qu'on va faire euh, au niveau de la quête là, euh, donc on a notre kunigunda. C'est bon, elle est partie à notre village. Alléluia. On va se taper, on va aller parler à Halloween. Voilà, puisque c'est une des prochaines quêtes. Maintenant que notre belle et douce Kunigunda nous a rejoints, nous allons aller parler à Alvin pour l'histoire d'Alvin qui, euh, qui fait partie des quêtes histoire du jeu et non des quêtes principales. Je vous le redis, les quêtes principales vous débloquent les bâtiments. C'est ce qui va toucher les mises à jour les grosses mises à jour avec des ajouts comme les chevaux, comme les, les chevaux ont été présents au mois de décembre mais euh, ça va aussi débloquer euh, de nouvelles interactions avec Unighost et avec Halloween vous le verrez petit à petit dans votre jeu mais pour l'instant le jeu il n'y a pas de mise à jour qui a encore euh, rajouté du contenu que ce soit au niveau d'histoire ou tout simplement au niveau des quêtes histoire ou de la quête principale voilà pour l'instant non alors, euh, Alvin, Alvin, Alvin. Alors, ici, on a des quêtes. Euh, oui, notre petite Alvin à 12 mètres. Est-ce que ce serait toi Oui. Alors, on va parler à Alvin. Salut. Salut, Alvin. Quoi de neuf <rire> Vous avez l'air différent. Ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi à ce que, ce que je fais de ma vie, à ce que je veux vraiment. Et je veux quelque chose de nouveau. J'aimerais apprendre à tirer à l'arc. Cela me semble être une décision de vie très sérieuse. Or, mal tout mal, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu traduire par là, mais si je veux dire, je pense qu'ils ont voulu dire par là, conversation d'homme à homme. Voilà. Pour moi, c'est le cas. Pourriez-vous m'aider à trouver ce chasseur qui vend les arcs Je ne sais pas ce qui m'attend en cours de route et vous pouvez clairement prendre soin de vous. L Expédition, dites-vous, comptez sur moi. Super. Montrez le chemin. Nous pouvons aussi demander à Falibor où il se trouve exactement. Ok, donc là, on n'a pas le choix, il faut qu'on aille là où Alvin veut qu'on aille, c'est-à-dire voir euh, Sambor. On n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est pas autrement, si... il nous suit là, il nous suit, il ne va pas nous lâcher. Donc au niveau du journal, on, va... on reste sur la quête d'Halloween, donc il faut aller parler à Sambor, on la met en suivi. Et Sambor, vous savez que c'est une partie de plaisir, je pense, puisque vous savez que c'est là où il y a les loups. N'est-ce pas hein Pourquoi pas Pourquoi s'embêter avec des choses comme ça Allez, on y va. On va aller donc de l'autre côté. Là-bas. Hop. Et on va aller parler à Sambor. En essayant effectivement de garder euh, Alvin. Et de ne pas mourir nous-mêmes. Parce que si on meurt, c'est foutu. On va faire boire un coup à notre petit personnage. Parce que bon, là, ça va pas le faire. Et ouais, Il me lâche pas. Hein il est derrière moi. Hein donc quand vous prenez cette quête. Celle-là, par contre, elle n'est pas chronométrée. Mais par contre, euh, vous êtes obligé de la faire en suivant. Voilà, tout simplement. Euh, donc là, je voulais voir si j'ai assez de lances. J'en ai 8. Hein. Ça devrait le faire. Alors après, je vous donnerai, euh, quand on aura la hache en fer, vous verrez, je vous montrerai une petite astuce pour les loups avec la hache en fer. Et vous verrez que c'est euh, beaucoup plus... Euh, euh, comment dire Beaucoup plus euh, puissant que des lances. Tout simplement. Donc, vous ne verrez plus les loups de la même façon après. Allez, on y va. Alors je le fais courir en même temps, il n'aime pas trop. Dans l'eau, en même temps, ça le fatigue assez vite. Alors, on ne fera peut-être pas tout dans cet épisode. Hein, je pense que vous l'avez bien compris. D'ailleurs, on ne se gêne pas non plus pour ramasser du mine pertuit. C'est parce qu'il est là qu'on ne peut pas. Voilà. Et là, donc on va aller voir Sambor. Évidemment, il y aura les loups sur le chemin. Il va falloir s'y attendre. Allez, on est parti. Alors après Sambord, il y a plusieurs abords pour le, pour le rejoindre. Si on arrive par la gauche, si on arrive par la droite, on se tape. Selon par l'endroit où on arrive. On ne prend pas les loups alors je peux pas vous dire exactement euh, je le vois par rapport à la bosse qui est juste avant la, la maison de sambor et euh, je sais que de ce côté là ce sera les loups ou de ce côté là ce sera les biches ben, un des deux de toute façon euh, donc là on est à 400 mètres je vais rester un petit peu concentré sur le jeu parce que j'ai pas envie de me faire croquer par ces vilaines bêtes que sont les loups du moins pas tant que j'ai pas ma hache. on a un sanglier en face euh, je pas, j'ai pas vraiment envie de me combattre maintenant du moins d'user ma lance donc, euh, on va l'éviter on va éviter le bison aussi nourriture j'en ai pas besoin donc je vais pas me fatiguer avec ça D'autant plus que si je croise un loup, euh, je n'ai euh, pas envie d'avoir les lances qui sont euh, complètement foutues. Parce que j'aurais voulu euh, tuer un, un, un animal dont j'aurais pas besoin. Pour l'instant, du moins. Alors, on se rapproche 400 mètres. 400 mètres, 400 mètres, 400 mètres. On fait gaffe. On fait gaffe, on fait gaffe, on fait gaffe. Les biches à chaque fois, c'est une horreur. Hein. J'ai baissé le son du jeu un petit peu, mais euh, les biches, c'est vraiment horrible. Elles arrivent derrière, on ne sait jamais si c'est un loup ou si c'est une biche. Alors, 300 mètres, on va courir un petit peu. Fais gaffe à nos stamina, parce que la face au loup, il au vaut mieux en avoir. Hein est-ce que j'arrive côté loup ou côté euh, biquette Je sais pas trop encore. Non, mais ça. 428, 430, je m'éloigne. C'est par là-bas. Oh ben voilà, j'ai eu peur, il est derrière moi, il est derrière moi, il est derrière moi. Hop Je croyais qu'elle m'aiderait, mais non, hein. pas et voyez le loup l'a pas croqué à lui hein, c'est moi qui l'a bouffé hein. donc j'arrive côté loup c'est cool et franchement j'ai fait un sursaut vous imaginez même pas ça va tranquille albine ça t'aurait pas gêné qu'il me bouffe hein alors il n'y en a pas d'autres pour l'instant j'en vois pas donc on arrive côté loup. donc à chaque fois j'arrive de l'autre côté ah. Il serait où Je me tape un hors map. Euh, 390. Bizarre. Peut-être à parler, je me suis détournée du chemin. On va y aller, piano, piano, piano. Je me suis fait croquer les fesses. 200 mètres. Ils attaquent toujours par derrière. Alvin, es toujours là Ouais. Oui, bah oui, toi, de toute façon, il ne peut rien t'arriver. Il ne te bouffe pas, toi, c'est moi qui te croque. je suis pas là. 200, on est bon tout droit. En même temps, j'ai pas trop envie de traîner là. Hop. 210 mètres. Je sais pas par où je suis passé. Hein. Honnêtement, là, j'ai super allongé le chemin. Peut-être parce que j'ai les deux marqueurs qui se chevauchent. Ou j'ai pas fait attention. Je sais pas. Mais le but est qu'on y arrive. 100 mètres. 154. 155 alors attendez je fais un truc sur la map je vais enlever le marqueur euh, que j'avais pour euh, notre belle parce que là ça me perturbe hop et j'ai pas envie d'y laisser la couane alors euh, 155 154 voilà ben non c'est fou alors 159 Quand je vous dis que si vous voulez vous débarrasser de moi ce que je dis souvent à mon fils Mets moi dans une Dans une forêt Comme ça Avec une boussole et une carte je me perdrai Il hein. n'y a pas de problème On a pu le voir dans des jeux de survie que vous pouvez retrouver sur la chaîne Et même avec une boussole et une carte Je ne me retrouve pas C'est horrible bord, ça me fait ça à chaque fois Alors ici il y a quoi chez Sambor C'est nouveau ces gros c'est euh, le gros truc à côté de chez Sambor, là. Il n'y a pas les bisons non, à côté de chez lui Non mais c'est pas possible hein. euh... Non là je repars euh... J'espère que je n'ai pas le bug que j'ai eu dans ma partie hein. J'espère parce que si c'est le cas, on est très très mal. Très très très mal au niveau de la partie. Vous voyez là, je tourne. C'est inquiétant cette affaire. J'avais eu le même problème. Vous voyez là, j'avance plus. Lui il bouge par contre, c'est ça le problème. J'ai tendance à me focaliser sur le point d'exclamation. De, Comme il bouge, eh bien. Résultat, je me perds. On va courir. 50 mètres. Je le vois. Je le vois, je le vois, je le vois. J'ai pas vu s'il avait des loups, parce que des fois, une fois, je l'ai vu avec des deux loups aux fesses. Deux loups aux fesses qui lui croquaient les fesses. Ça lui faisait rien du tout. Samba. Salut. Bonjour, mon ami. Halloween voudrait acheter un arc. Votre ami est-il stupide Non, bien sûr que non. C'est juste que je suis bavard. Avez-vous déjà eu une flèche dans le genou On reste silencieux. On ne répond pas à ça. Bonne réponse. Maintenant, je vais faire un marché avec lui. Ok. On doit parler à Alvin, qui est toujours là. Oui, au milieu des loups, tout va bien. Alors, je suppose que je vais devoir retourner me changer maintenant. Il semblait contrarié. Il n'a probablement rien tué depuis longtemps, ni personne. Il est intimidant. Il mange probablement de l'ours au petit déjeuner. Ça, C'est sûr que son bord est assez particulier. Eh bien, vous avez déjà un, déjà un arc. Tout vous, va, tout vous attend. Tenez, prenez quelques flèches que j'ai achetées pour m'avoir aidé. Encore une fois, aucun problème à tout moment. Ok, et Alvin lui repart tout seul. Et nous, on. Euh, bah, tout simplement, on est lâché dans la nature. Vous inquiétez pas, Alvin ne se fera pas croquer, contrairement à nous. Alors, je ne sais pas où est, je ne sais plus où est la maison de Sambor. Je sais qu'elle est sur une colline, comme ça. Là, c'est Alvin qui part. En Sambor, faut pas trop s'y fier parce que là, il chasse. Parce qu'il y a toujours plein de trucs sympas à voler à la maison à son bord. Le problème étant que faut-il la retrouver. Et Sambor, il s'en fout qu'on le vole en fait. Donc, euh, on va peut-être le suivre. Ouais, elle ne me refait jamais ça. Quoi. Je crois que sa maison est derrière la, la butte là. je crois. Vous allez dire, tu cherches le bâton pour te faire battre. Voilà. Sa maison est là. Il y a toujours des, des, plein de trucs à voler. Plein de choses à voler. Il s'en fout. Son bord, euh, il s'en fout. On peut lui prendre tout tout ce qu'il a. Il euh, n'en a rien à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici Alors, on a du cuir. Allez, hop a ah, moins que c'était parce que j'arrivais à lui voler parce qu'il n'était pas là. Qu'est-ce qu'on a d'autres Ici on le saut, on peut en saut. Autant prendre des choses. Ah, je me suis fait voir. Moins 40, il est là. Donc, donc il s'en fout plus. Avec le patch, je voyais il s'en fout plus. Pardon, Monsieur Sambor. Excusez-moi. Euh, alors. Avez-vous une minute? Comment allez-vous? Je sais bien qu'est-ce que ça peut me faire. C'est un ours. Récemment je me suis mis à la chasse. Avez-vous une minute Non, là on va pas poser. Montrez-moi vos marchandises. Alors, il vend des arcs, il vend une gourde. Alors, euh, on ne peut pas lui revendre son seau, hein, évidemment. Donc, on va revendre les flèches en fer. On va lui vendre le mille -pertuis. Le reste, on ne peut pas lui vendre hein, puisqu'on lui a fauché à lui ça ça a été changé dans le patch je vous le dis tout de suite parce qu'avant on pouvait lui voler il s'en foutait combien 40 alors au niveau euh, donc l'arc l'arc long on peut lui acheter à lui aussi ah, des plumes la viande séchée de la viande salée le mille pertuis c'est moi qui lui ai vendu des gourdes donc il a quand même des choses hein, sans bord là je vois pas autre chose à lui vendre euh... Le couteau en fer, je vais pas lui vendre contre un couteau à pierre, ça vaut pas le coup. Euh, ben ce que je vais faire, ben, on, va, on va le laisser en se disant euh, peut-être qu'il va euh, qu va partir. Que je puisse le voler tranquille. Oh, J'ai perdu euh, 40 points de dynastie, alors d'habitude, il s'en fout complet. Alors voyons voir. Ouais bon ça va, c'est pas la mort. On n'est pas mort, on n'est pas mort, on n'est pas mort. En technologie, on n'a pas de points à mettre. Ok, bon. On commence à avoir un petit peu faim. On va se manger euh, les petits champignons. Et on a de la viande. Voilà, par contre là, on en a plus. Donc, va falloir rentrer au village. bord vous pouvez bouger. Je ne suis pas allé faire un tour, s'il vous plaît. Ok, je m'en vais. Il ne veut, veut pas partir. Alors là on a peut-être une chance avant avoir un hein. comme je vous ai dit hein, le vol c'est qui tout double il n'y a rien là il y a des planches il nous voit absolument pas Mais par sécurité hop hop hop voilà alors ça ça a été changé à le Patch je vous assure c'était vraiment un plaisir venir chez son bord il Toujours des trucs sympas à piquer, et puis là maintenant, bon ben faut pas qu'il soit là en fait. Bon, c'est vrai qu'il est pas souvent à sa cabane. Alors là, par contre, on a des choses à prendre. Bon, on va lui prendre les plumes, on va lui prendre le cuir, on va prendre ça. On s'est pas fait choper, je ne pense pas, mais je compte sur vous pour me le dire si je me suis attrapé. Non, rien ici y a rien, là, y a rien. je me balade monsieur Sambor. tiens il y a des champignons chez vous je vais les ramasser ça on a le droit voilà, ça on ne lui vole pas et là qu'est-ce qu'il y a d'autre à prendre il y aurait bon là champignons, on s'en fout le reste on s'en fout un petit peu et ici euh, il y aurait des planches qui pourraient aider euh, pour la maison mais bon rien de, d'extraordinaire de, là. je dirais Ouais. Peut-être les planches là qui seraient intéressantes, mais bon, là il nous voit. On boit l'apéro, monsieur Sambor? Bon, allez, euh, on va se taper donc vers chez nous. De toute façon, il va qu'on boive un coup, qu'on mange. Euh, je pense qu'elle a dû récolter, on va regarder. Euh, il, faut aussi, il faudra aussi qu'on aille chercher les graines qui manquent pour la saison. Il faudra que je regarde, je crois que c'est à voile. Donc, pour, euh, pour l'histoire d'Alvin, il faut attendre les prochains événements euh, au niveau du journal. Donc, on a ici, voilà, on, a, on a perdu un petit peu. Bon, pas énorme, hein, honnêtement, pas énorme. Donc, ça, il faut qu'on atteigne euh, les 1000 points de dynastie. Donc, pour ça, il faut faire des quêtes. Euh, Unigoste. Attendre les autres événements. Là, on vient de le voir. L'histoire d'Alvin. atteindre le lendemain. Attendre le lendemain. Donc Le lendemain, il faudra parler à Alvin. On n'a pas de seconde quête. Ok. Alors, on oh, va bah écouter. On est là. On va peut-être pas se gêner pour voler un petit peu. On est en automne. Bientôt l'hiver, bientôt l'hiver, bientôt l'hiver. On va peut-être pas voler, mais est-ce qu'il n'y aurait pas euh, du mine pertuis par là bon, C'est vrai qu'on y va mieux le jour pour faire ça. Alors. On ne va pas changer une équipe qui gagne. Est-ce que j'ai une torche euh, Non. Ah, je l'ai laissé dans le. Ouais, j'ai dû le laisser dans le. Dans le coffre. Alors, on va aller là, parce que vu que je n'y vois pas, et vous non plus, des fois il y a des PNJ là. puis en bois. Voit... Donc là, il n'y a personne. Ici il y a quoi Un seau. On va tester. Je vois absolument pas. C'est bon, on ne s'est pas fait prendre. Après, il y a des planches qui sont situées ici. Mais attention aux patrouilleurs qui sont là. Hop. Pas vu. Là, par contre il est pas loin il est juste en face de moi là non là je suis pas vu attention il fait le tour hop il va vers l'extérieur euh, non il revient il revient il revient il revient, il revient. Et ils sont deux, hein. Je crois pas trouver ici. C'est embêtant que j'ai pas ma torche avec moi. Ah, vous avez vous avez vu là Elle, elle m'aurait vu. Bon, on va pas tester plus. C'est trop risqué. Alors, on va regarder ici. Qu'est-ce qu'on a On a que trois dames, là. Donc, euh... Alors, excavation. Alors, attendez. Alors, je peux pas lui vendre des trucs. Montrez-moi vos marchandises. Elles ne sont pas couchées encore. Alors, on va lui vendre les deux couteaux en pierre. Qu'on a volés. On va vendre la lance. On s'en fout. La hache qui est pas à 100%. On va vendre ce saut là N'en a pas besoin, les champignons, le mille pertuis et le petit panier en osier. Voilà, alors ben, ça nous a fait combien tout ça? Ben, l'air de rien, 700 et quelques. Hein alors, ici, on a quoi? On a Bertha, et là, ici, on a. Extraction et champ. Elle, elle peut ne pas être mal, Alberta. Alors, elle est déjà recrutable. Donc, avez-vous une minute Non, la question piège, on va éviter. Donc, je vais boire un petit coup au niveau du personnage. Voilà. Alors, ce qu'il va falloir qu'on fasse, par contre, c'est l'abri d'excavation. Ce coup-ci, c'est le bon mot. Euh, l'abri d'excavation, et il va falloir qu'on fasse une maison. Alors, est-ce qu'on a, par contre, on en est à combien de la du, du, de bâtiment, On a largement de quoi faire une maison et euh, l'abri d'excavation. Donc, euh, c'est juste qu'il va falloir réfléchir à ce qu'on va mettre, euh, puisque euh, si on met une dame, il faudra un monsieur, et le monsieur, il faudra voir à quoi on va le mettre. Donc, euh, si c'est l'auberge, on le met à l'auberge, admettons, on va dire en attendant, euh, l'auberge, l'auberge, si on y va dessus, la taverne, F, ça demande de l'artisanat. Donc, euh, soit un monsieur excavation, soit une madame excavation, ça n'a pas d'importance. Et après, il faudra un monsieur artisanat ou une madame artisanat, de façon à, à le mettre bah, à l'auberge en attendant de voir ce qu'on va débloquer. Euh, alors, on va bah, en profiter pour bah, fouiner, fouiner un petit peu. Alors là je suis de nuit, je suis désolée, j'ai pas pris, je n'ai pas pensé à prendre dans le, dans le stockage la torche. Et là j'avoue que on n'y voit rien. Rien de rien de rien. En tout cas, nous avons notre belle Kunikunda qui nous attend. Ben bah oui. Ça va faire bizarre de ne plus aller dans son village tous les jours pour la dragouiller, lui faire des compliments. Non, mais non, elle est notre épouse. Elle est notre belle épouse. Alors par contre, je trouve qu'au niveau... Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je trouve qu'au niveau de, euh, du physique des enfants, ça aussi, ça, ça va être encore mal interprété. Mais il faut être honnête quand même. Euh, les pauvres bambins, ils ont une, sale, ils ont une seule tête hein, quand même. On se dit, mais non, c'est pas le nôtre, je le jette, hein, celui-là. Hein, non, non, mais voilà, quoi. Je veux dire, ils auraient pu faire au niveau des PNJ, mais bon, c'est vrai que... Euh, voilà, il y, y a pire. Mais, je sais pas, ils auraient pu les faire euh, un peu plus différents. Je trouve qu'il y a trop de PNJ, ce serait un petit peu le reproche du jeu. Euh, on a des triplés, des fois, dans le... Dans le village, au niveau des PNJ, on a des triplés, des, triplés, des quadruplés, ils auraient pu varier un petit peu les, vi les, les visages des villageois. Pour éviter que euh, qu'on se retrouve avec des triplés, des quadruplés, euh, et j'en passe. Et puis au niveau de nos enfants, ils auraient pu faire un effort. Hein C'est pas, pas génial. C'est pas génial. Alors, on va regarder ici si on a euh, de la nourriture qu'on pourrait faire en plat. Alors, on a du chou. On a 52 choux. Alors, on peut prendre les 52 choux. Et prendre, euh, alors là on a la viande, hop, donc prendre 52 viande, alors, avec la touche D, hop, on spam à la touche, 52, voilà, accepté. Je suis un petit peu lourde, mais c'est pas grave, alors là j'ai pas des baies à lui mettre, euh, non quand j'ai de la viande crue ici. Je peux la mettre là-dedans. Pas besoin. Ok, je suis lourde. Hein. Non, ça va, ça va. Ça va, c'est gérable. Donc, on va aller faire la popote nous-mêmes. Donc, on a des choux. On va pouvoir faire autre chose que de la viande cuite. On va pouvoir faire le potage. Ici. Alors, pour ça, vous allez, quand vous avez construit la taverne, que ce soit niveau 1, niveau 2, niveau 3, peu importe quand c'est que vous l'avez construite, vous allez dans technologie, vous allez dans artisanat, vous allez dans la taverne qui est ici. Et moi, personnellement, j'ai débloqué d'avance tous les plats parce qu'ils sont tous importants. Euh, le porridge, ils aiment beaucoup ça. La bouillie, ça aide. Le potage, ben, l'hiver, quand il fait froid, voilà. Le ragoût, c'est très consistant l'hiver et les villageois en raffolent. La soupe aussi et la viande à sauce, ils aiment bien ça. Donc il faut vraiment faire un maximum, quand vous avez déverrou déverrouillé la, la taverne, débloquer ces recettes, planter les choux et planter chaque chose que ça demande. Donc moi après ben, j'achèterai, il faut des betteraves là et, euh, et des oignons, oignons betteraves pardon, la soupe avec les betteraves, la viande en sauce avec des oignons. Et euh, là j'ai dé tout débloqué parce que j'ai euh, de l'avoine et du, et du seigle pour faire ça. Mais, euh, voilà, ça, j'aurais pu attendre pour le débloquer. Mais comme ça, au moins, je suis tranquille et c'est fait. Par contre, essayez de vous les débloquer et variez. Variez-leur la nourriture. Mettez un petit peu de chaque. Dès que vous avez la taverne, virez les bouts de viande basiques et faites des plats un peu plus consistants. D'ailleurs, ça va jouer. Ça joue énormément sur leur bonheur. Donc là, on a avec du chou. Donc, R, E, F. Et il est parti pour 52 morceaux enfin 52 potages pour ces villageois on se retrouve donc il a fait cuire ses potages donc j'en ai mangé 4 parce que non, mon personnage avec faim donc voilà on a 50 potages ça te redonne plus 30 de nourriture donc on va les basculer dans le garde manger ici on va regarder un petit peu l'état des viandes Alors ici elles sont à 75% je pense que ça serait une bonne idée de les faire cuire euh, J'ai mis quelques champignons dedans. On a pas mal de potage, etc. Donc, ce que je vais faire, je vais faire cuire les 59 viandes. Je vais basculer ensuite. Euh, J'en ai encore 61 à faire cuire. Euh, ouais, C'est celle que je viens de prendre. On surveillera cela. Viande rôtie. Donc, là, il y en a assez. Les graines de chou. Elles n'ont rien à faire là. Donc, ce qu'on fera, on va en rester là pour cet épisode numéro 9. Euh, L'épisode numéro 10. Ce qu'on fera, eh ben tout simplement, on, on verra. On verra pourquoi, parce que euh, tout simplement, on est en automne et euh, je voulais faire une autre maison et l'abri d'excavation. Et je me demande s'il ne serait pas mieux, honnêtement, euh, de faire quelques quêtes plutôt, euh, se faire un, un maximum de stock pendant l'hiver, attendre, comme d'habitude, l'automne, euh, le printemps, pardon, pour pouvoir payer les dettes. Parce qu'on a combien de dettes Là, on est, à, euh, on est à 560 de dettes. Au niveau de l'inventaire, on, <coughs> on a 723. Donc, c'est tout juste. Donc, on va devoir euh, ben, vendre déjà les affaires. Donc, euh, oui, je pense que l'abri d'excavation et la maison et le recrutement des, euh, des autres PNJ, on les fera euh, une fois. L'hiver terminé et les dettes payées pour éviter d'avoir une trop grosse somme d'un seul coup à payer. Donc euh, on va essayer, on fera dans l'épisode 10, donc dans le suivant, on essaiera de, bah, de faire quelques quêtes. Vu que Kunigunda maintenant nous a rejoint. alléluia Et qu'elle va bosser, donc on aura des chapeaux avant, on aura des choses à vendre. Donc ça peut être sympa. Euh, tu, tu, tu, tu, je voulais vous dire quoi d'autre donc on a bon, 16 bâtiments donc on a assez de nourriture vous voyez 4162 ils en mangent 5 par heure et on a 581 de bois mais on a pas mal de rondins donc on fera euh, pour l'hiver euh, la bûcheronne travaille bien donc euh, on fera pas mal de bois on préparera tout ce qu'il faut pour la maison et une fois qu'on sera donc, au printemps, qu'on aura payé nos taxes à ce moment là je pense que c'est le mieux de faire l'abri d'excavation, la maison, et euh, on verra pour euh, recruter des PNJ. Donc on va avancer les quêtes pour essayer de faire la quête ici, euh, pour montrer, monter notre réputation de dynastie à 1000. Comme ça on aura 22 bâtiments. Au niveau du Nigos, on attend toujours. Au niveau d'Halloween, faudra aller lui parler pour, pour avoir des flèches en fer. Euh, et puis après, au niveau des quêtes, on verra un petit peu sur la carte euh, ce qu'on a à faire. Et au niveau des compétences, on a un point en artisanat à mettre. Donc là, on va le mettre. Euh... Je vais le mettre à, à cuisinier. Non, ça ne m'intéresse pas. Couturier. Euh... Non, on va le mettre à homme à tout faire. Artisan. Ouais, homme à tout faire. Ah, attendez. J'ai boulanger aussi. Cuisson plus rapide, non. Tailleur, non. Coudre 10% plus rapidement les vêtements en laine et en cuir, on n'en est pas là. Forgeron, 10% plus rapide, pour... ouais. Je sais pas, ce point-là, on va le garder, on verra où on le mettra. Donc, on va rester là pour cet épisode numéro 9. On se retrouve pour l'épisode numéro 10. Euh, et puis, on fera des quêtes jusqu'au printemps. Et au printemps, on fera l'abri d'excavation, la maison... Donc on ira chercher dans l'épisode 10 des graines euh, d'avoine, on ira chercher des graines de betterave, on ira chercher des graines de choux, ce qui nous manque en fait. Et ce qu'on fera après l'hiver aussi, c'est qu'en plus du, du, du, de l'abri d'excavation et de la maison, on se fera un champ supplémentaire où on rajoutera les choux, les betteraves, etc. On verra ça dans l'épisode 10. Sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de zouzou, et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Bye bye